Thank you very much, bye bye On est en train de quitter Koh On se dirige vers une île beaucoup plus sauvage Qui s'appelle Kokoud avec beaucoup moins de tourisme C'est là où sont les plus belles plages C'est là où finalement la nature est encore la mieux préservée Et c'est là-bas où j'avais envie de me rendre pour la suite on vient juste d'arriver à Koukoud On a pris un speedboat jusqu'ici, ça a été un peu cher On a payé 900 bahts chacun Apparemment il y a des très belles plages Très belles rivières, des très belles cascades Qu'on va aller d'ailleurs faire dès cet après-midi Voilà une fois n'est pas coutume On reloue un scooter, on va faire le tour de l'île avec Voilà on est de retour dans la jungle Tu traverses la jungle puis normalement tu arrives à la cascade avec une petite piscine naturelle Ce que tu entends et je pense qu'on l'entend même avec le micro C'est un oiseau Et ça gueule comme ça partout sur l'île Sur Koh Chang c'était pareil Coucou, c'est encore le cas en fait c'est un oiseau qui gueule comme ça toute la journée c'est dingue wow, ça valait vraiment le coup de se taper ça c'est vraiment beau la piscine naturelle dont je vous avais parlé je pense que je vais lancer le drone là haut ça claque je sais même pas si on m'entend avec le micro mais il doit y avoir une de ses forces quand est sous la cascade ah, on va se baigner un petit peu là. Dernier endroit pour nous aujourd'hui sur Kokoud. Journée de demain, pareil, on repart avec le scooter et on arrive sur cette petite plage. Hello. belle journée qui se finit ici à Kokoud. Regarde l'eau Elle tellement limpide, cristalline. Et ça encore sur des mètres et des mètres. Je savais qu'en venant à Kokoud, ça allait être que des belles plages. Et là, c'est la première qu'on essaye. Elle est vraiment magnifique celle-ci. C'est super top de finir ces derniers jours en Thaïlande dans ce genre de lieu. Il n'y a pas beaucoup de monde sur cette plage. C'est aussi l'avantage de venir à Kokoud, c'est que les gens viennent plus vers Koh Chang. Qu'est-ce que c'est beau Waouh Deuxième jour sur Kood. on va aller voir ce qu'il reste à faire sur cette île Il y a encore de très belles choses à faire, ça me surprend vraiment Elle est assez petite, et ça reste quand même la quatrième île la plus grande de Thaïlande Je sais pas si on m'entend, avec le bruit de la cascade mais celle-ci est encore plus géniale que l'autre Il y a un peu plus de fond et je pense un peu plus, beaucoup plus même, beaucoup plus de courant Alors voilà, bon, l'explication, ça fait euh, 24 heures à peu près qu'on a un scooter, je vais dire, euh, ai dit, je sais pas, une petite centaine de fois de mettre de l'essence, monsieur n'a pas voulu. Et nous voilà en raid. Ça va, c'est pas trop dur euh, Heureusement qu'on tombe sur un gentil monsieur. Hein. Ah, ah là là Ce vlog prend fin. On a fait le tout le tour de l'île de Cocoud. J'ai vraiment aimé cette île là. J'ai vraiment aimé passer du temps ici. Il y a finalement des choses à faire, même si l'île reste assez petite. Que tu prennes un scooter pour la journée, que tu ailles voir les cascades, que tu passes du temps sur des plages où il y a pratiquement personne. J'adore cette île parce qu'il y a moins de touristes et ça change de coachings. Si ce vlog t'a plu, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et voilà, je te dis à bientôt pour d'autres vlogs.